Concom Cook est votre compagnon idéal en cuisine. 12 ans, 12, il possède 34 programmes automatiques, 3 programmes automatiques, et un livre de 60 recettes pour vous guider et développer votre Concoctivité. Pour chaque Programme, comme par exemple ici le programme Ricondotto, vous n'êtes pas guidé pas dans la réalisation de votre recette. Tout est automatique et l'appareil vous indique quand ajouter les ingrédients et quel accessoires utiliser. Simplissime d'utilisation avec son écran digital tactile et son bouton de contrôle unique, vous lancez le programme et il s'occupe de. Les filles, bah je, je, je vous fais euh, un petit topo en fait sur ma petite recette. Ouais, euh, bien sûr. Alors choux, carottes, jus d'orange pour celles qui aiment et un petit peu de sucre. Il y a juste en fait comme on dit à appuyer donc, euh, sur le bouton. Vite fait, écrasé et succulent. Oh, uh oh, -huh.